Peuple de Dieu, Shalom Dans cette nouvelle vidéo, nous allons célébrer un culte, en faveur de l'Éternel notre Dieu. Bien-aimé, pourquoi un culte, en faveur de Dieu Parce que, il est, notre créateur. Il est, notre maître, et lui seul, mérite d'être célébré. Rendre un culte à Dieu, se reconnaître que nous sommes inférieurs par rapport à lui. Rendre un culte à Dieu, se reconnaître sa supériorité. Rendre un culte à Dieu. Se, s'humilier devant lui. Pour que lui seul soit élevé au-dessus de tout. Rendre un culte à Dieu. Se reconnaître nos péchés. Car, celui qui reconnaît ses péchés, glorifie Dieu. Rendre un culte à Dieu. Se, élever son nom au-dessus de tout nom. Louer son nom. Élever son nom dans l'adoration. Car lui seul est digne de louange. Pour parvenir à célébrer un culte en faveur de Dieu. Il y a des sacrifices à faire. 1. La disposition du cœur. Il faut louer Dieu en esprit et en vérité, et non avec la bouche seulement. 2. L'oubli de soi. Quel que soit notre rang social. Il faut oublier qu'on est grand devant le roi de roi. 3. Oublier les aiguilles de montre qui tournent. Personne ne peut dire que, je suis occupé au moment de célébrer un culte à Dieu. Raison pour laquelle je vous supplie de rester jusqu'à la fin de cette vidéo. Pour cette vidéo, nous allons célébrer un culte à Dieu avec les deux sous-thèmes. Le premier sous-thème, avec psaume 68, nous allons chercher la face de Dieu en confessant nos péchés. Comme je viens de le dire tout à l'heure que, celui qui avoue ce péché, glorifie Dieu. Et, deuxième sous-thème, avec psaume 143, nous allons raconter les hauts faits de l'éternel. Et, toujours dans cette même psaume 143, nous allons célébrer le nom de Dieu, en louange et adoration. Car il est digne de louange et adoration, et il siège au milieu de louange et adoration. Célébrons un culte à Dieu maintenant. Que Dieu vous bénisse de rester jusqu'à la fin de la vidéo. Psaume, chapitre 143, verset 1. Psaume de David, Éternel, écoute ma prière. Prête l'oreille à mes supplications. exauce moi dans ta fidélité, dans ta justice. N'entre pas en jugement avec ton serviteur, car aucun vivant n'est juste devant toi. L'ennemi poursuit mon âme, il fout la terre ma vie. Il me fait habiter dans les ténèbres, comme ceux qui sont morts depuis longtemps. Mon esprit est abattu au-dedans de moi. Mon cœur est troublé dans mon sein.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 Dans ta bonté, anéantis mes ennemis, et fais périr tous les oppresseurs de mon âme. Car je suis ton serviteur. Psaume, chapitre, 68, verset, 1. Au chef des chantres. De David. Psaume. Cantique. Dieu se lève, ses ennemis se dispersent, et ses adversaires fuient devant sa face.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 Tandis que vous reposez au milieu des étables. Les ailes de la colombe sont couvertes d'argent. Et son plumage est d'un jaune d'or. Lorsque le Tout-Puissant dispersa les rois dans le pays, la terre devint blanche, comme la neige du Salmon. Montagne de Dieu, montagne de Bassan, Montagne aux cimes nombreuses, montagne de Bassan. Pourquoi Montagne aux cimes nombreuses. Avez-vous de l'envie, contre la montagne que Dieu a voulu pour résidence L'Éternel n'en fera pas moins sa demeure à perpétuité. Les chars de l'Éternel se comptent par vingt mille. Par milliers et par milliers. Le Seigneur est au milieu d'eux. Le Sinaï est dans le sanctuaire. Tu es monté dans les hauteurs. Tu as emmené des captifs. Tu as pris en don des hommes. Les rebelles habiteront aussi près de l'Éternel Dieu. Béni soit le Seigneur chaque jour. Quand on nous accable, Dieu nous délivre. Dieu est pour nous le Dieu des délivrances. Et l'Éternel, le Seigneur peut nous garantir de la mort. Oui, Dieu brisera la tête de ses ennemis. Le sommet de la tête, de ceux qui vivent dans le péché. Le Seigneur dit, « Je les ramènerai de Bassan, Je les ramènerai du fond de la mer. » Afin que tu plonges ton pied dans le sang, et que la langue de tes chiens, ait sa part des ennemis. Ils voient ta marche, ô oh Dieu. La marche de mon Dieu. De mon roi. Dans le sanctuaire. En tête vont les chanteurs. Puis ceux qui jouent des instruments. Au milieu de jeunes filles, battant du tambourin. Bénissez Dieu, dans les assemblées. Bénissez le Seigneur, descendant d'Israël. Laçon, Benjamin, le plus jeune, qui domine sur eux. Les chefs de Juda et leurs troupes. Les chefs de Zabulon, les chefs de Nephtali. Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Affermis, ô oh Dieu, ce que tu as fait pour nous. De ton temple tu règnes sur Jérusalem. Les rois t'apporteront des présents. Épouvante l'animal des roseaux. La troupe des taureaux, avec les veaux des peuples qui se prosternent, avec des pièces d'argent. Disperse les peuples qui prennent plaisir à combattre. Des grands viennent de L'Éthiopie L'Ethiopie accourt, les mains tendues vers Dieu. Royaume de la terre, chantez à Dieu. Célébrez le Seigneur. Chantez à celui qui s'avance dans les cieux. Les cieux éternels. Voici, il fait entendre sa voix, sa voix puissante. Rendez gloire à Dieu. Sa majesté est sur Israël. Et sa force dans les cieux. De ton sanctuaire, ô oh Dieu. Tu es redoutable, le Dieu d'Israël. Donne à son peuple la force, et la puissance. Béni soit Dieu. Amen. Amen. Amen.